ouais Salut, c'est Ledba petit freestyle Je dédicacé les poteaux. Je Jack Monet Je suis maillé. Je J'arrive dans la classe, j'espère que je suis dans la place On prend pas ma place, c'est une copie, je suis l'original J'ai fait constater, frère, est-ce que je n'aurais pas dû l'amour me tu j'ai un pauvre bon putain tu es un mec de la rue Il euh, y a des douchés et toi, mais moi j'ai les couilles Prends-les avant qu'elles te du mal, je sais j'ai un putain de niveau Est-ce que j'ai des fans ou des gens qui nient et tout on a un besoin de les rageux, je les laisse que je laisse tes percés 63 à 1, je laisse tes toute grosse fille, mais tu restes Je suis déterminé avant d'arriver, le rap RAPL, même pas de sang. J'ai niqué ta mère, hier sur le terre, terre, tous les mains en l'air j'ai ça comme, on est je sais, je suis J'oublie le passé, je suis au présent, mais j'oublie pas le passé, je viens contre le mal, le mal est devenu ta vie. Dans le Ça t'arrives avec une dégaine, pour éviter que chose qu'elle me renforce, je suis venu percer, j'étais soumis, muté ébloui Pour mon rap, Une ne tues que je fais qu'ils sont pitiés de sortir plan de pour l'instant je suis venu toucher les étoiles, je la décrocherai pour la maladrer, je décolle comme une fusée. Je suis heureux, je suis dans le rap, personne. Mon livre bras son coeur, je suis ce putain de coeur. de dans une parade, c'est chacun pour soi. Je suis l'original, comme dit Braco. Mon rap est phénoménal. On bat nos haches on roule en BM. Mon but c'est de représenter un mur et je me donne au max. Je une paire de Rmax max en a guichet d'un. Comme mon rap de France et 600, je ferai tous les étiez de sang. J'en suis ici, je réserve pas mon passé. J'ai le mal et je garde le meilleur. Je suis comme une ombo sur le papier, Je suis un membre de Smaka Rien à foutre de tout, c'est bla bla, ou pas, tu dis que de la chale, Les petits du score, mets-toi à les gars Ils vont s'énerver, ils vont du Les petits du score, on va ramener les gars en crosse On va arriver, on va tabattre à coup de crosse Les petits du score, mets-toi à les gars Ils vont s'énerver, ils vont du Les petits du score, on va ramener les gars en crosse On va arriver, on va tabattre à coup de crosse solo, ah. Petit LR. Gaming Prime solo.